Salut Brigitte Salut Pascal Vous allez bien mes amis Salut à vous Bah Aujourd'hui, figurez-vous, j'ai voulu faire plaisir à Brigitte et j'ai ramené un petit cadeau. Ah génial Une boîte Non C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus intéressant. Ah bien bah, bien sûr D'après toi, il y a quoi Je sais pas, un lapin Une bague euh, Alors en fait, euh, bague. En fait il y a un lapin là, c'est un petit un, lapin, un ah, lapinus, hein. un lapin, un lapin au sein. Un lapin là Pourquoi pas Non, une bague, une belle bague. Non, non. C'est autre chose. Alors, euh, alors je ne vais pas te montrer. Mais en fait, il y a deux choses. Ah d'accord. Alors, pour la bague, ça attendra. Hein, ah, on verra. Okay. Donc, non, là, il y a un jeu de cartes. Bon, ça tu t'en doutais qu'un magicien a toujours, quelque part, un jeu de cartes. Oh, hein. ça aurait pu être surprenant une bague. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, un jeu de cartes. Là, voilà, on va changer de conversation, hein. hein Donc, un jeu de 52 cartes. D'accord. Allez, pas de sérieuse. Et c'est toi aujourd'hui qui va travailler ce que j'ai pas envie de faire le tour. C'est toi qui va faire la magie. D'accord, oh, je suis partant. Alors. T'as pas peur. Non, non. Non, c'est très simple, regarde. D'accord. Tu vas mettre les cartes face en l'air. D'accord. Et tu t'arrêtes quand tu veux. D'accord. Ça Ok. Allez. Tu prends ton temps surtout. Hein Et tu t'arrêtes quand tu veux. Je vais arrêter. Comme ça, là. Bah oui, j'ai pas envie de. Voilà. Ok, non, non, mais c'est. Alors, une carte avant quand même c'était une dame de cœur. Hein. Oui. Une carte après, il y avait quoi L'as de cœur. L'as de cœur. Tu peux poser le reste de jeu. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure à l'intérieur de cette boîte, j'avais une deuxième chose. Oui. D'après toi, c'est quoi Une carte. C'est marrant, hein. On parle de cartes, de jeux carte, de, jeu de cartes, et maintenant c'est une carte, c'est.. Bah oui, mais vu que c'est pas une balle. l'heure, c'était euh... un lapin. Non mais attends vu que c'est pas une bague ça peut être une carte Et d'après toi il y a quoi sur cette carte Bah peut-être euh, la sœur de celle-ci La sœur de celle -ci. La soeur ou, de ou, ou la couleur de celle-ci Faux perdu, Non perdu. Non <rire> dans cette pas. boîte là Oui J'ai une petite surprise Mais je prends mon temps Je vais simplement te faire écouter En effet il y a quelque chose Vous entendez Je vais pas y toucher simplement Tu vas ouvrir toi-même la la boîte sortir ce qui est à l'intérieur et surtout montrer à nos spectateurs qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. J'attends. Hein. D'accord. Ok. Tu déplies le papier, tu lis ce qu'il y a de noté dessus. Je choisirai le huit de cœur et pas toi. Alors là, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis surpris. Est-ce que ça t'a plu Tr Oui, très surprenant. que… Je... Voici si, mes, mes amis, la boîte magique que beaucoup de magiciens utilisent alors ce qui est très intéressant avec ce tour c'est que on peut ne pas s'arrêter qu'à un jeu de cartes on peut faire ça avec pas mal de choses ça peut servir aussi bien en close up que sur scène mais bon c'est plus approprié pour le close up on peut faire du mentalisme ça vous l'aurez compris et surtout c'est votre imagination qui va fonctionner à partir d'ici c'est que vous avez la, la boîte et avec ça vous pouvez faire plein de choses voilà, donc là c'était juste la, dé la démonstration, je dirais, principale de, de, de cette boîte. Et ce qui est super intéressant, c'est ta réaction parce que tu ne savais pas du tout ce qui allait non, arriver. Non, pas du tout, je m'attendais à une carte. Voilà. Voilà, et c'est vrai que c'est assez surprenant. Ouais, c et puis elle est jolie la boîte, elle peut, dans une mallette de close-up, bon, assez grande, vous pouvez la transporter, mettre des jeux de cartes, tout ce que vous voulez, ça prend prend vraiment pas de place. Et je suis, je suis très satisfait de, de cette petite boîte. Voilà, Brigitte. Ben bah écoute, je te dis à bientôt. Je vous dis à bientôt Bye et guys. surtout tra travaillez bien. Allez, ciao les amis.